Oh mon dieu, horreur Tu es redevenu normal. Tu vas pouvoir rentrer dans la famille. Tu rentrais plus dans le terrier avant. <rire> la famille. <rire> Et nous on est tellement exclus Tu prends un skin de. Si vous voulez Comme ça bah je suis un en peu. En de... Ouais ouais ouais. Après Sar il prend un skin de. De cochon. De cochon. De cochon. De cochon. Les questions de sécurité de... en fait. De beurette. De, de beurette. <rire> Il faut rester un skin de renard le, et la le trop... renard et la berette Non, c'est <rire> <'est> la belette, <rire> pas la forêt Il est trop trop a une, une enfance